Et coup de foudre, c'est l'histoire d'une rencontre dans la forêt entre une petite hérissonne et un petit hérisson qui débarque chez elle. Au moment où elle ouvre la porte, il y a un coup de tonnerre. Et non pas un coup de foudre. Ce qu'elle voit devant elle, c'est un magnifique petit hérisson, d'autant plus beau qu'il est entouré de papillons qui volent autour de lui. Il avait roulé le long d'une pente, amassé plein de feuilles et de fleurs, et du coup, les papillons s'étaient mis autour de lui. Elle veut faire pareil. Malheureusement, elle emmène avec elle des crottes de lapin.